Nom d'un flébustier, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir peut-être le meilleur deck de la méta. Je l'ai joué, je l'ai testé, c'est approuvé. C'est une decklist popularisée par Language Jacker. Ce deck-là, il était dominant, mais il y a... Pouh, autant jadis, finalement, autant des dinosaures, il euh, y a plus de 6 mois de ça, mais euh, bah, finalement il a un petit peu disparu, et puis la méta est redevenue de plus en plus contrôle, donc finalement, euh, sous les dernières semaines, on aurait pu revoir ce deck-là réapparaître, et eh ben non, mais voilà, le mini-set est arrivé, le mini-set l'a totalement carré avec le point crochet 3000, cette carte, c'est une dinguerie promo, la meilleure carte du jeu à l'heure actuelle. Dans le jeu idéal Hearth euh, of the Stone. Euh, pour 3, 4, 3, une fois que votre héro, héroïne attaqué attaquée, vous gagnez 4 points d'armure et piochez une carte. Vous avez également une erreur qui est absolument incroyable dans ce deck. Le deck ce deck quoi Ce deck c'est quoi, pardon <rire> Je suis assez excité parce que le deck est fou. C'est attaquer les quais, évidemment. On joue 3 pirates, on pioche une arme, on joue 3 pirates, on met 2 et 2, on joue 3 pirates. On a euh, le Captain Rokara qui permet d'écraser les decks contrôle, d'écraser bah, tous les decks, finalement, grâce au Monsieur Châtiment. Il est stable, il est puissant, il est incroyable, il revient dans la méta. Euh, franchement, à l'heure actuelle, dans la méta, pour moi, il y a vraiment deux decks qui sont au-dessus. Un deck ultra populaire, c'est évidemment le shaman, et, euh, que j'ai présenté euh, euh, hier ou avant-hier, et euh, cette liste-là, qui... Voilà, totalement, euh, en fait c'est facile à jouer, c'est puissant, c'est vraiment rouleau compresseur, les games s'enchaînent très vite, c'est vraiment le genre de deck qui vous fait passer les jambes en 2-3 heures, et si jamais vous galérez un petit peu au rang diamant parce que vous avez l'impression que votre technique du jeu, elle est peut-être moins euh, élevée que celle de vos adversaires, vous jouez ça, et en fait euh, le deck il est quand même assez simple à jouer, assez straightforward forward, et en fait bah, vous passez les jambes, peut-être que ça va vous permettre de passer les jambes pour la première fois vraiment, voilà, profitez-en, ce deck c'est une folie, je vous invite à regarder la vidéo pour comprendre un peu le mulligan parce qu'il y a quand même quelques subtilités évidemment, on est sur Hearthstone, on n'est pas sur un, un, un lancer de dés, a fun et c'est parti contre un démoniste agro ou euh, contrôle. Alors le mulligan est relativement simple avec ce deck, déjà parce qu'on garde toujours la quête, et surtout parce que quel que soit euh, finalement notre adversaire, le deck que l'on va rencontrer, on n'a pas à se dire est-ce que c'est justement la dualité empirique, ici c'est le cas, euh, sous le prisme du démoniste. Démoniste agro démoniste contrôle, pour le coup, les mulligans vont être totalement totalement différents. Euh... <rire> est-ce qu'on pièce euh, je crois qu'on va piécer, ce qui nous permet euh, de pouvoir aller chercher euh, peut-être un T2, si jamais il joue un T2. Bon, Normalement, s'il avait eu Flamimp, il aurait fait Flamimp, en tout cas en, en, en démoniste agro, mais il a peut-être pioché sur T2. Je pense que ça a du sens. L'idée, c'est quand même d'essayer de contrôler. Bon, contre les decks contrôle, on va juste mettre un maximum de pression. Et pour le coup, si jamais on joue contre un, une version contrôle, bah, c'est toujours cool, parce qu'on l'aurait fait dans tous les cas T2. Sinon, la, la pièce matelot. Et contre une version agro, on peut trade. Euh, on va faire le forger ici. Comme ça on contrôle notre pioche. Et euh, on va canonnier je crois. On va canonnier. Il nous permettra de faire canonnier au prochain tour, de piocher l'arme, de pouvoir jouer l'arme euh, grâce à ça, de mettre un maximum de pression à l'adversaire. Donc oui, euh, notre objectif c'est de réaliser la quête le plus vite possible, de générer de la value. C'est pour ça que je garde Amalgame en main, euh, je garde le forgeur qui permet de contrôler la draw. Enfin voilà, c'est à partir du moment où je vais faire quête T1. Alors évidemment, la carte clé du deck c'est vraiment le matelot parce que ça nous permet justement de faire les sorties les plus, euh, les plus agressives. Quoi. Le petit matelot, la petite erreur, vraiment faut pas hésiter à garder les T1. De toute façon on a suffisamment de cartes qui fait avancer dans le deck, donc là on fait ça, on bourre, on bourre, c'est extrêmement extrêmement agressif, et puis euh, le match-up est très bon, euh, tout simplement en fait ce deck là même s'il a un early très très bas, il préfère jouer contre les decks contrôle, voire les decks combo parce qu'on leur met quand même beaucoup de dégâts, euh, que les decks les decks aggro, parce qu'en fait quand l'adversaire il arrive à prendre le contrôle du board, s'il joue bien, bah, ça peut être un petit peu compliqué. Alors que, bah finalement, notre reine des pirates, notre Okara, contre les contrôles, c'est instant win, quoi. On la joue, on a gagné. Est-ce qu'on ferait pas un petit ça C'est bizarre, hein. En fait, il a tellement peu de créa, j'ai envie d'optimiser les dégâts. Vous voyez C'est un peu bizarre, mais... C'est pas un truc que je vais mettre sur une de ces créas ça. Enfin en fait j'ai envie que le canonnier face c'est vraiment le setup au prochain tour. Avant qu'il puisse faire justement la tamsin qui peut être relou. Mais bon, je pense vraiment que c'est un stand-win, hein. euh, ces match-ups-là. Le zoo peut être chiant, justement. Le zoo, il peut faire T1 flamme, imp, T2 euh, Shcurve, il peut jouer gang boss qui est quand même une carte relou contre nous. La 2-4 qui met les créas. Avec ce moment on a Monsieur Châtiment contre les decks un petit peu plus euh, justement un petit peu plus longs. Ou même contre les decks contrôle combo. À un moment s'ils arrivent trop à nous contrôler Ou à nous épuiser On a ce côté un peu peps du monsieur châtiment Bon l'avantage c'est qu'il tue pas le canonnier Ni ça d'ailleurs Bon c'est gros ça Ça ça a tellement amélioré le deck aussi Ça ça a vraiment vraiment amélioré le deck Ouais. Ça, dès qu'on attaque, 4 euh, d'armure et piocher une carte. C'est incroyable. Absolument incroyable. Puis on a toujours le board. On est à 34. On avance. Finalement, hein, on, est, on y évite. vite. Hein. Est, ce deck-là, moi, j'ai adoré. J'avais ramené... Euh, bon, ça date maintenant, mais... Euh, je, il y a 6 mois, peut-être. Ou 5 mois. Quatre, euh, non, peut-être 5 mois. Le Master Tour, c'était il y a 5 mois, je crois. Euh, j'ai failli le ramener au Master Tour. J'avais pas mal tryhard avec. Et, euh, et finalement, c'était un moment de la méta où il, il commençait à être un petit peu moins fort. Mais là, je trouve que c'est cool de pouvoir le revoir parce que c'est un deck qui est génial. On a gagné là, non On a gagné là. On a un milliard, on a l'étal T6 et accessoirement, on a la carte en main. On l'aurait eu au prochain tour, mais... Ah, c'est violent hein. Lungo Jacker, il a fait... Euh, c'est celui qui a, euh, on va dire, popularisé le deck. Pas forcément créé le deck, mais popularisé le deck, parce que le deck existait déjà. Et finalement, c'est assez facile de construire un deck comme ça, mais il faut avoir l'idée. Euh, euh, il a fait 11-2 sur sa première session. Il a fait 13 games, 11-2. Ce est quand même assez dingue, sachant que lui joue en top, euh, en, en top légende. Mais l'avantage, c'est que c'est un deck qui est fort dans... Bon, en général, un deck fort, il est fort dans toutes les méta Après, il y a des decks qui sont un peu plus techés. Euh, il y a des decks qui vont vraiment... Cibler par exemple, je sais pas, un prêtre au contrôle, il peut vraiment être très faible contre les bigs. Et parfois, à certains niveaux de la méta, il peut y avoir un peu plus de bigs que à, à, à, à d'autres périodes, de la enfin, d'autres périodes d'autres parties de la méta. Typiquement, la méta bronze n'est pas la même que la méta diamant, la méta diamant est pas la même que la méta top 100, la méta top 100 n'est pas la même que la méta top 10. Vous voyez, il y, y a quand même ces choses-là. Euh, et ce deck-là, pour le coup, bah, en fait, il est d'une stabilité déconcertante. Euh... Et puis il est, il est hyper bien curvé Donc en fait quel que soit le deck en face Quel que soit la méta finalement Le deck il va toujours toujours être fort Alors je pense qu'il faut pas hésiter à faire Parce qu'on a quand même beaucoup plus de pioches maintenant évidemment avec ce, ce point accroché dans le, dans le deck Je pense qu'il faut pas hésiter à faire amalgame T2 Si on a ah. Bon là pour le coup on a ça Mais Si jamais on n'avait pas de T2 Je pense que j'aurais quand même joué l'amalgame en 2-3 voilà, je perds qu'une pièce mais c'est pas la fin du monde Je vais pouvoir trade avec ça, c'est plutôt intéressant À moins de choper un T1 Ouais on va faire ça Ou alors on joue lui Non mais ça, ça nous permet de trade En fait c'est juste qu'au prochain tour je vais avoir un mana... En fait je vais encore avoir un mana flottant mais je pense que c'est pas bien grave mais je vais canonnier ou point je pense que canonnier sera meilleur Pren prendre le contrôle ouais, ça c'est lourd hein. et je pense que canonnier est bien ouais calme. ouais ce sera de toute façon on peut pas gérer si... si on peut gérer mais faut écraser tout dedans et garder un point accroché on board si je peux essayer de garder un flibustière ou une de 1 un, c'est toujours ça ouais ça c'est chiant donc ce sera canonnier ouais on a le mana flottant qui est très désagréable mais c'est pas la fin du monde. Allez. Okay. S'il y avait deux dégâts dedans, enfin 4 dégâts dedans, j'aurais envoyé ma clo, Sinon voilà, comme ça je garde des créas, c'est important. Ruée. Ok, ça, ça se trade avec la 2-1. Peut-être que je vais d'abord commencer par ça, si jamais je trouve euh, l'autre. Euh... Oh, détruit une bête. Un dragon. La question c'est, est-ce qu'il y a des dragons et bêtes dans son deck Je ne crois pas. pas évident, c'est des cartes qui, qui sont lourdes. J'aurais aimé des cartes un petit peu plus peps. Bon, on creuse dans le deck. Hein. L'avantage, c'est qu'on creuse et on a toujours le contrôle du board. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel, essentiel. À partir du moment où on perd le contrôle du board, c'est la fin. On va sûrement faire double captain au prochain tour. Après il y a égalité mais égalité ça marche pas avec les captains, ça bloque égalité taxe, blo euh, les captains ça les bloque. Enfin euh, ouais c'est ça, ça bloque égalité taxe. Voilà on fait un deuxième point crochet, on est à combien Là on va mettre 2 et 2. Bon déjà on joue un pirate, on joue un captain pour prendre l'info. Peut-être on fait un seul pirate. On bah, va sûrement commencer par lui quand même. Ouais là on pioche quand même tout notre deck, hein. c'est quand même une folie. Hein. On a le board, on prend pas égalité taxe avec ce captain. Ouais là c'est vraiment horrible. Hein. On a gagné plein d'armure, ça c'est vraiment, ça c'est pété, franchement ça c'est pété. Hein. C'est juste parce que le deck il est totalement dans le néant depuis plusieurs mois. Mais en vrai un deck à peu près existant dans la méta, ils auraient jamais sorti un truc comme ça pour un... Pour, pour, pour ouais, un, un deck de ce type-là. Là, Là c'est vraiment parce que le deck, il est, limite, il a disparu des, des, des, de, de l'imaginaire, pas de l'imaginaire, mais de la vision des devs. Et bon, ça, ça reste fort, hein, surtout T6. Ça, c'est 5 dégâts, c'est pas mal du tout. Il ne peut pas contrôler ma main, on a toujours un beau board, il peut pas contrôler ma main et on fait la rokara derrière, c'est pour ça que c'est important d'avoir plein de t l'idée c'est quand même pas garder rokara mais bon là on craint pas les trucs de mutanus, enfin, de toute façon il est mort on board s'il fait ça et puis c'est pas des decks qui jouent ça. Ça c'est cool, ça nous permet de faire un value trade et de lui rentrer un petit de dégâts. On a double captain donc il prend pas, on prend pas égalité, pareil, hein, égalité taxe important. Et puis là chaque tour il y aura de la pression quoi. Alors il y a la carrière qui est chiante mais franchement euh, ça c'est ça c'est une folie. Hein. Je le rappelle pour peut-être les nouveaux joueurs mais chaque tour ça va mettre deux ça va faire deux canons à deux, ça va créer un pirate et ça va nous générer une arme. Et accessoirement on a Monsieur Châtiment. Là on a la 2-1, on a mis des dégâts et on va le faire. Ouais bah c'est gagné. Hein. Ouais, c'est fou hein. et on a gagné plein d'armures et c'est ça qui pouvait manquer parfois avant. C'est qu'en fait on générait pas tant d'armure que ça avec le deck. Et parfois justement les agros c'était problématique. Là il y a vraiment moyen d'essayer de contrôler. Genre l'aggro qui se dit, là il y a une brèche, je vais essayer de up à l'étal. Et nous on fait la 4-3, je gagne 4 d'armure, je fais le value trade qu'il faut. ah Ça bloque tout le plan de jeu. enfin Sachant qu'on a déjà la garde de, de cargaison qui était là avant. Qui donne 3 d'armure à la fin de tour. Totalement naze maintenant, finalement par rapport au, au point accroché 3000. On garde jamais un flibustier en main. Euh, bah écoutez, je vais garder les deux. Je vais garder les deux. Ok, ça c'est un peu lourd malheureusement. Je ne vais pas piécer Matelot. Ouais, quoique. que. Bah, ça dépend ce qu'il joue. t 2, il va jamais drain -dame. Donc en fait, s'il ne fait rien T1, c'est que c'est un contrôle. Et donc, je pourrais piécer Matelot en me disant qu'il ne va jamais faire voile sur Matelot. Je pense qu'il va piocher T3 into voile mortelle Pour essayer d'optimiser son pouvoir héroïque. Ouais, ça peut être un agro. Et s'il fait Flamimp, dans ce cas-là, il faudra Matelot. Ok, bon on aura ça, une tout ça là-dessus. Espérons qu'il pioche, ce serait super. Non il pioche pas. Ça va encore. Franchement ça ça va. Ça va. Les, les 1 auraient été plus chiantes. La 3-2, elle se fait trade par ma 2-1. C'est un des match-ups compliqués, je pense, Zo. Clairement, les decks... En fait, les decks board-centric aggro, pas les decks burst. Genre un chasseur face, justement, avec gains, tous les gains d'armure qu'on a, on est trop bien. Par contre, les decks qui vont vraiment prendre le board, je pense que c'est vraiment complexe. Pas vraiment complexe. Pas évident. Pas vraiment complexe, mais pas évident. Comme ça, on va trade tout de suite une 1-4, tant pis. Faut trade, hein. Bon, on a repris un peu le board avec des créatures chiantes. Même s'il a une value 3-2 sur 1-3, mais on a armes dans créa. On peut piécer notre jeteur d'encre ou sinon on fait canonnier pièce canaille. Il ne faut pas se dire j'ai 4 stacks, je garde les 4 stacks pour canonnier, Ça marche pas comme ça. Si le board est perdu, euh, c'est difficile de le reprendre. Mais le board est rarement perdu si vous jouez correctement, si vous n'essayez pas de grider. Le board ne sera pas perdu. En tout cas, il ne sera pas perdu au point de concede. Euh, voilà, il y aura toujours moyen de grignoter. Et puis voilà. C'est quand même un match-up où, si vous avez fait beaucoup d'arène, vous allez être très fort. Parce que c'est un match-up de trade. Savoir faire le bon trade, savoir jouer dans la bonne tempo, ça c'est essentiel dans ces, dans ces match-up-là. Et c'est ça Hearthstone. C'est pour ça que l'arène c'est le format essentiel pour vraiment bien maîtriser le jeu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui finalement ont du mal avec le jeu parce qu'ils ne sont pas parsés comme nous, hein, euh, et autant jadis, par euh, justement la reine. Ok j'aime bien ça la 3-3 est chiante faut qu'il mette des après bon rafam va nous poser problème hein. le rafam malheureusement s'il si a rafam en main ça va nous poser beaucoup de problèmes ça va être très très dur à gérer rafam voilà on pas on est un petit peu en avance mais il a l'initiative ici Enfin, il a l'initiative des manas pas l'initiative du board mais du... des manas et il a la fameuse carte rafam qui prend le board donc euh, l'expérience rafam va être compliquée après on a encore le prochain tour pour essayer de prendre le board c'est une carte qui est pas mal parce que ça permet juste avec une carte de faire ce trade là. Chef du gang. Un trade, on a un trade. On est pas si mal en vrai. Je pense qu'on va faire ça. Juste pas que ça aille là-dedans, mais. Ah zut. Bah ça change la donne, non J'imagine bah, Pas forcément, en vrai. Et je pense qu'on va trade sur les 1 en vrai. Je pense que je vais value-value. un peu bizarre, mais. Je pense que je vais value-value. Et, euh... et puis bon, si la Rafam, on se fait éventrer sur un board comme ça. Et si la Parafam. Après il a pu piocher Rafam là euh, il y a deux tours et il a pas encore la possibilité de l'activer. Ça c'est aussi en prendre en considération. Après il peut avoir le Barman. Le Barman qui donne plus 2, plus 2 mais ça va. Parce que ça coûte cher et il n'y a pas finalement des super value. Il a un trade là, un trade là. Nous on a un retrade là. Y a une... Derrière il n'y a qu'une seule 5, euh, 4 à gérer c'est ça Donc c'est à peu près euh, faisable. Ok Ouais, l'armure, elle est importante ici, hein. de rien. L'armure est importante. Bon, il a une main, une main vide, hein. franchement, on a un board, il a une main vide. Vous voyez, là, c'est con, mais le gain d'armure, il est hyper important. Au prochain tour, au pire, on fait Monsieur Châtiment, si vraiment ça, il arrive à nous, nous gérer. Mais en vrai, si on arrive à capter Okara, c'est gagné. Et ça, c'est paratonnerre, c'est genre, vraiment, faut le gérer. J'ai gagné 4 d'armure, j'ai pioché, et tu dois le gérer. En plus, tu dois gérer une 4-3. Cette carte-là est probablement la carte la plus forte du jeu. Franchement en termes de puissance, une 4-3 pour 3 qui fait autant de choses. Incroyable. T'as même envie de jouer ça dans les guerriers contrôles, hein, franchement. T'as envie de jouer plein d'armes dans tes guerriers contrôles. T'as limite envie de jouer des armes à 2 dans un guerrier contrôle. Il a pas vraiment d'armes à 2 dans guerrier contrôle. Tu, tu joues surtout l'arme à 4, mais... Ouais, là c'était obligatoire. Bon, pour le moment il y a pas ça, c'est bien, ça nous laisse vraiment le temps de régénérer Rokara et de gagner ensuite. Écoutez, trade et trade, on a la 7-7, et puis euh, il peut encore gagner je pense, il a... après il est pas très bien en PV, hein. c'est à dire qu'on peut l'étaler avec Monsieur Châtiment. Ah j'aurais dû attaquer, je suis bête, je vais générer une, une arme my bad, excusez-moi, c'est erreur, ça va, ça va bon c'est gagné, vamos C'est peut-être même létal. Hein. C'est quoi ces trois dégâts C'est létal. Hein. Ouais. C'est strong. Hein. C'est vraiment strong comme deck. Hein. Franchement, ça a une puissance de frappe qui est... Qui est, qui est folle, hein franchement là comme ça, j'ai l'impression que c'est le meilleur deck du jeu, sans blaguer, hein. j'ai l'impression que c'est le meilleur deck du jeu. Je me dis mais quel deck peut nous battre, franchement, hein, parce que même les decks contrôle en fait il faut que ce soit des decks qui arrivent à se défendre bien en early, et avec une OTK, s'il n'y a pas d'OTK, juste la Rokara, c'est pas gagnable quoi, on, gère, on génère trop de, de menaces, les 4 dégâts par tour, plus la créa, plus l'arme, faut que ce soit des contrôles OTK ou alors des agros très très très rapides, mais. Ouais, des zoos avec une belle sortie, mais là il avait quand même une sortie vraiment belle. On hein. n'a pas la pièce, je pense que je garde quand même. Ouais, c'est un peu grid. Enfin, c'est pas que c'est grid, mais c'est un peu faible. Pas grid, c'est faible. Justement, c'est pas greedy de le garder, mais c'est un peu faible de le garder. Je pense qu'il y a déjà les T1 qui sont meilleurs et puis accessoirement le... lui, hein. Et c'est vrai que sans la pièce, t'as pas envie d'avoir de trop retrouver avec une main qu'avec des T3 et, et Monsieur Châtiment, jetteur d'encre. Voire des, des sorts, hein, tu veux pas le nom d'un flibustier en main. Et encore moins l'arme. Ça oh, c'est trop cool. Ça c'est trop trop trop cool. On va sûrement attaquer avec l'arme, ça permet de setup les deux erreurs. Je pense que c'est un bon play ici. Parce qu'en vrai, l'arme, elle a quand même un effet. Enfin non, une seule erreur, pardon. Elle donne un d'attaque à un serviteur. Ah non, j'ai cru que c'était un serviteur, my bad, euh, de, de chaque race. que ça, ça proquait sinon. Ah, Je pense qu'il faut quand même bourrer. De toute façon, on n'aura jamais euh, 4 stacks du canonnier. Oh, intéressant. Oh, bah t'as pas gagné pour autant. Hein. Le play est intéressant, il est vrai, mais... Le play est intéressant, mais on est quand même pas mal. Hein. Grimoire, cercle. Le fait qu'il ait recyclé cargaison, a priori c'est plutôt un contrôle. C'est dur à dire. Ouais, ça c'est cool, là, il pioche que deux. Le drain, bon, on a l'info. Trade d'abord. C'est de rentrer un maximum de dégâts. Comme ça, les deux dégâts ils vont face là, boum boum. pas dans le visage. Faut pas hésiter à l'agresser en fait parce que ça peut le retarder aussi par rapport à... Par exemple là il y a des situations où il peut pas faire baguette de mitril c'est con mais normalement si c'est un combo il a envie de baguette ici alors il peut quand même baguette mais il s'expose donc en fait en agressant on va retarder ses combinaisons de combo ça, ça, Son setup de combo en fait et nous ça nous permet aussi d'accélérer dans notre kara quoi bouton c'est chiant ça hein il ouais, s'en sort bien, il a des belles A.O.E. C'est super. Il ne peut pas gérer la main. On hein. d'accord. Il ne hein. peut pas gérer notre main. Hein. La baguette. Vous voyez, c'est con, mais il avait la baguette, comme quoi. Hein. Je n'ai pas dit que des conneries. Hein. Je dis pas tout le temps que des conneries. Hein. Bah, le problème, c'est que ça, c'est un méca ou pirate. Moi, je veux des pirates. Je veux pas des mécas ou des pirates. Je veux que des pirates. Bah, ça, ça met deux dans le visage. Hein. Ouais, là, là c'est trop compliqué. Là il peut pas setup, il a rien setup encore, il peut pas nous tuer maintenant. Il n'y a pas eu de mine et tout. Donc là, là, il, il est mort. Mais vous voyez, c'est con, mais si on n'est pas aussi agressif dans notre gameplay, aussi bien il fait baguette au tour d'avant, c'est-à-dire qu'il gère ensuite un tour avec du heal. Nous on n'a pas l'étal bah, finalement sur le tour prochain. Et après il part en combo. C'est clairement possible avec une baguette. Hein. Euh, baguette, normalement deux tours après t'as gagné. Hein. Alors que là, nous, au prochain tour, on a souvent gagné. Pas tout le temps, je pense qu'il peut quand même s'en sortir, mais c'est très difficile. Ça, ça, ça fait deux face, ça, ça fait deux faces. Et il y a une sassette à gérer. Hein. Franchement, le visage de ce personnage est très, très, très malsain. On dirait le Joker un peu. La Captain Rokara, on dirait le Joker, on dirait un garçon Joker. Franchement, c'est très très bizarre. C'est vraiment une image qui est presque mal dessinée. <rire> je dis ça, mais moi je dépasse à chaque fois sur les cahiers de vacances. Mais franchement, c'est très bizarre. Hein. C'est le Joker, ce truc. Mais Il y a le sourire du Joker. C'est. Je pense c'est un clin d'œil. En vrai, je pense vraiment que c'est un clin d'œil au Joker. Ça me paraît très bizarre, pourquoi Pourquoi faire un clin d'œil au Joker comme ça, alors <rire> Sans expliquer ni rien. trop bizarre Ah ça gagne trop. Hein. Il, va être, il va être banni ce deck. Hein. <rire> il va être nerfé. Hein. Franchement hein, tu peux pas perdre. Hein. Ça arrive trop vite. Hein. Ils ont fait une erreur hein, en sortant cette carte. Une erreur. Hein. Franchement elle est dingue. Hein. Pour un mana, t'as un pirate de plus. T'as le, le 3000 là. Le point crochet 3000. Fin... En plus la méta lui est plus favorable. Parce que justement la méta est un peu plus contrôle. On a la pièce donc je pense qu'on peut peut-être être un peu, enfin on n'est pas obligé de se dire, de se casser la tête à se dire est-ce qu'on garde mousse, là pour le coup. Euh... Oh punaise. Bon, Shaman c'est relou, hein. Shaman, euh... Shaman c'est un gros deck aussi, hein. ça fait des grosses créatures très très tôt. Ouais, bon on a une sortie très agressive, ça c'est quand même assez cool. C'est ce qu'il faut contre qu Shaman. Tu lui laisses le temps, t'as juste... Oh waouh. La sortie elle est dingue. La hein. sortie elle est dingue. Hein. Ouais, là je fais la sortie qu'il faut. La sortie qu'il faut, hein. vraiment c'est la sortie qu'il faut. Hein. Je peux pas faire. L'avantage c'est qu'il a pas la pièce donc euh, même. Bon, de toute façon, il a pas eu le banc de carnivore. Mais normalement, ça sera T4 minimum. Ah non, c'est un deck clown. Ah zut. on va trade. Hein. Zut. C'est une dinguerie hein, tour 3, hein. tour 3 le gars il a 21, il a tout ça à gérer, on a vraiment bien avancé dans la quête. Bon ça c'est gourmand en vrai. Trail comme ça, hein. je pense que la probabilité que ça tue Hara elle est quand même assez haute. Intéressant. On ne fait pas un value. 4-3 dans 2-3. Oh waouh. Un trade là. Et un trade comme ça Normalement tout meurt Non Je vais pas faire un value trade Parce que cette de deux Elle, elle fait pas de trade Vous voyez En fait quand tu fais un trade C'est pour protéger tes cartes Là j'ai pas à la protéger Bon ça c'est fort hein Oh wow C'est fort. Bon. Heureusement qu'on a ça pour là. Heureusement, hein, parce que franchement, ça aurait été compliqué. Ouais, non, ça aurait peut-être pas été compliqué. On pas exagéré, mais. Ouais, bon. Ah, C'est trop compliqué pour lui, là. Il sait qu'on va reprendre le board. Il y a les 4 dégâts qui vont. incroyable, hein. je pense qu'avec ce deck tu passes les gens dans deux heures, mais sans blaguer, hein. si, as, si as fait un top 10%, non c'est pas top 10%, c'est top 1200, non top 1%, je crois que c'est top, pas 10%, je suis con, top 1%, je crois que si t'es top 1%, c'est à dire 1200, peut-être c'est juste 1200, bref, en tout cas si t'es si en étoile bonus x11, tu passes les gens dans deux heures, hein. Bon, on a matelot, on a canonnier. On garde pas canonnier en main, mais c'est une carte qu'on a envie d'avoir en main. Il y a une nuance là-dedans, évidemment. Trog. C'est chiant, Trog. Je peux le buter. Je joue Trog. J'ai le bustier, juste comme ça. 1 2 2 ça va chercher le trog je pense c'est mieux que faire euh, matelot fibustier hein, franchement je pense qu'on aura des meilleurs targets s'il si joue trog c'est qu'il a quand même des créas dans son paquet ça va peut-être une version blessure ouais c'est une version blessure on va la jouer, je suis même pas obligé de jouer l'arme parce qu'il peut avoir euh, Vitaire et tout. C'est rien d'attaquer là maintenant. Il peut se dire que c'est une autre arme dans ma main Tracteur d'anima. C'est hein. Je sais pas si je Ah si. A chaque fois qu'un serviteur allié subit des dégâts, donne plus un à un serviteur aléatoire dans la main. En fait, on peut faire ça, tuer ça. Le seul X c'est que ça dégénère des trog. Est-ce que c'est compliqué. C'est emberdant que ça génère des trogs. Je crois pas. Je crois que le plus 1 plus 1 est plus chiant que les trogues. quoique. Après je peux tuer un trog. Hein. Enfin, mais je crois que je, je, je, je, vais je vais lui laisser générer des trogs. C'est un peu fou mais.. C'est un peu con. J'ai embêté. J'ai embêté. Je veux un trog, deux trog, tant pis. Je pousse une énorme carte de sa main. Je n'utilise pas ça. ça je garde le flibustier pour la grosse créa qu'il a dans la main je pense que c'est il était pas évident ce play hein. il était vraiment pas évident il... il nous avait proposé un setup qui était assez tricky okay. on a deux dégâts deux et deux Bah Comme ça, on est sûr de choper le trog. Bon, on est quand même pas mal. On a le board. Après, je pense que le match-up, euh, en termes de théorie, il est censé être pour lui. Parce que ça, c'est un deck qui, aime, qui adore jouer contre les decks créatures. Après, je pense vraiment que ce deck-là, c'est peut-être le meilleur deck de la méta pour le moment. Et qu'on est tellement fort. Et en fait, on est, on est tout de suite optimisé parce que on est... Naître. on est d'une, de, de, plusieurs mois. enfin comment dire Ça veut en dire ce que je dis. Euh, en fait, on a existé il y a plusieurs mois. On s'est, on, on s'est optimisé avec le temps. Vous voyez Peut-être un peu plus clair. Donc ouais c'est ça le truc Enfin selon moi hein. C'est que ce deck là Il arrive dans une nouvelle méta Et en fait il a déjà existé Donc c'est facile d'optimiser tout de suite la version Et en plus a... c'est vraiment un deck qui est énormément, euh... qui a énormément été amélioré quoi. Bon, on est content d'avoir ça là-dessus On a gagné avec Crocara là Ça, ça fait quoi On s'en moque, non Ou alors on le trade. On va face, hein. Comme ça, je set up l'étable au prochain tour. Euh... Et là, il n'y a pas besoin. Ah, remarque, il avait pas envie de trade avec ça. Mais il aurait pu faire sous-chef là-dessus, c'était mieux, non Sous-chef là-dessus. Ça met un dégât à tous les autres serviteurs, ça aurait blessé son truc. Ouais ah ouais. I know, I know. Franchement, il a fait une super sortie, hein. mais je pense que ce deck là il peut pas perdre, vraiment. Je pense qu'on est sur un deck qui ne peut pas perdre. J'espère me tromper, j'espère perdre une ma un match, une game. Mais... C'est trop rouleau-compresseur, quoi. C'est vraiment trop stable, c'est trop... Avant, parfois, il y a... Le, le... Parce que j'avais pas mal joué le deck, comme je vous disais. Il y avait vraiment certaines games où on, on galérait un, te, un peu. On était en mode, merde, je pioche mon filbustier, en piochant mon filbustier, je peux pas réaliser la quête. Vraiment, il y avait ce genre de setup. Mais en fait... Euh... Bah là, euh, on a tout le temps fait la quête méga rapidement quoi. Sur T6, sur T7. Hein. Et ça a pas empêché d'avoir des sorties extrêmement violentes quoi. En général c'est lié d'ailleurs. Bon, Shaman et match-up peut-être un peu compliqué parce que match-up très très fort. Enfin, deck très fort. Pièce ça. En fait on pièce parce qu'on a une curve T1, T2, T3 ou T3. Avec l'arme, bim. Tout dépend, s'il y a des crés, on fera ça et si on veut piocher Nice La question c'est, est-ce que ça on le trade ou pas ça, ça proc avec rien on va face quoi C'est juste que ça bloque peut-être canonier Pire on fera un trade plus tard J'ai l'impression que pour un crochet est meilleur Canonier fait plus de dégâts je pense qu'on a besoin de prendre de l'armure, piocher, avancer. Mais trade quand même ce truc. Quoique... Non. Non, non, non. Ok. Bon, là ça peut tomber maintenant. Quoique non. Grotte, grotte c'est bon. Bon grotte par contre faut gérer euh, totem. Je pense. Là on est à combien Bah ouais, on n'y arrivera pas. Ouais on va faire ça. On va faire d'abord un trade ici. En espérant juste qu'il y ait au moins deux dégâts là-dessus. Vous voyez c'est débile, est tot... on était 4, j'ai une main pleine, j'ai un board de fou, il me reste que 4 quatre... gars à trouver, à jouer. Ouais ça vous voyez c'est 4-3 en plus, hein. ça ne meurt pas contre les gros trucs, ça ne meurt pas contre le gnoll, avec le gnoll il peut pas gérer ma 4-3, avec ça il meurt. 4-6 c'est pas mal là-dedans, alors tape là. Ah merde Ça fallait le jouer d'abord Oh bon ça sort bien Et là les gars il est juste mort avec ça quoi enfin, genre... Après ils ont pas fait Les deux chamans, ils ont pas fait les sorties euh, grosses créa rapidement mais franchement En fonction avec Flibustier, tu mets 5 Tu peux te dégérer tout de suite sa créa Si c'est genre la pomme de terre 8-8 Même si c'est Denatrius tu peux aller le chercher je crois Le petit gel, Aye, je vous ai déjà de là, lui. C'est cool quand même de pouvoir jouer Captain des mers du sud, autre part que sur Battlegrounds. Je dirais même qu'il est meilleur presque sur ce jeu <rire> sur BG. Ça c'est chiant non Non. Ah, ça c'est chiant. Possiblement. Non, GG. Ah, quoi que si ça Ça c'est un pirate en plus. Ah non. Ouais, mort on board. Oh, c'était pas mal son tour. Ah, remarque, il a toujours ça. Sur euh... Ouais, plutôt sur Altimore, il a raison. Non, bah autant, ouais. Non, non, parce que si t'as un pirate, et à 8, il y a des pirates. Ah oh, non, s'il avait un pirate. Oh, bordel. Ok, oh, quelle erreur! ça va il ça Ah non ça reprend ça Je combien bah, c'est bon hein bah, Je pense qu'on a quand même gagné mais... Je pense qu'on a pff, possiblement gagné, mais faut voir. Faut voir ce qu'on trouve là-dessous. Mais on a beaucoup de dégâts. On a le monsieur châtiment qui met 6, et on a une erreur qui est euh, 2. Donc on a 6 et 2, on a 8 à distance, plus euh, bah, le reste, quoi. Et accessoirement, s'il si trade avec ses créas, ça blesse ses créas, et ça, c'est un personnage allié blessé. Ah, waouh! Il aurait pas dû trade d'abord À moins qu'il ait l'étal, je crois pas. Je sais pas s'il fallait pas trade, trade, et il est tout, un truc comme ça. Bon, il a le plan, a priori. 2 dégâts, et 2-3. Ok, comme ça il se heal, il se protège, ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ce trade là, ça me va, il se heal. Bon, ça, ça, ça, rend, ça rend le match intéressant parce qu'il a chaté Ragna. Ce qui est dingue, c'est qu'il est loin d'avoir gagné. C'est absolument incroyable. Après, je pas, pas gagné non plus. Hein. Ouais quelle horreur c'est dommage hein je crois qu'on a on peut perdre quand la RNG est ultra contre nous <rire> et encore je vais me battre parce que je pense que je peux quand même peut-être mais ouais ça va être là, là ça va être compliqué on a plus le monsieur châtiment Paul Pep c'est là c'est un petit peu lent parce que il, il, des... il nous propose des menaces quoi il nous propose des menaces c'est vraiment chiant son truc là c'est vraiment chiant Ah, grand bousy peut être, hein. être gros le grand ouais malheureusement c'est la fin oh là là sérieux il nous a vraiment volé la game avec Ragnaros <rire> c'est terrible hein. c'est absolument terrible comme quoi hein. c'est ça c'est pour ça qu'on a Murstone oh si ça arrivait autour d'avant c'était bon ah, quelle cruauté! Vous s'en sortir avec des pirates, c'est ça la question? Papa, hein. les pirates sauvent pas. Hein. Ah, que... I know, I know. Hein. Maybe. Maybe une carte de fou? Non. GG. <rire> <rire> bah, écoutez, il y a que la RNG qui peut nous battre, hein. Ah ouais ouais c'était une sacrée game hein. Il fallait bien ça Il fallait bien ça Il y avait que Ragna Il y avait une carte dans tout le jeu Ah là là c'est franchement terrible C'est terrible mais bon T'imagines ça t'arrive en finale d'un tournoi N'importe quel tournoi hein. C'est vraiment pas bien hein. Toute la RNG que t'as aimée Pendant 7, 8, 9 ans sur le jeu Bah d'un coup tu l'aimes plus En <rire> une fraction de seconde tu détestes cette rng pas forcément mieux mais au moins je me suis laissé des, des chances d'avoir une erreur ou des petites cartes comme ça je joue à amalgame t2 je pense ou chaman il a à part s'il a le banc de poisson il peut pas gérer nos créas. On a la curve d'ailleurs, hein, ça, in tout ça, avec la petite euh, dague. Ah, il a le vent de poisson. Bon, s'il a le, la 5-4, ça va être compliqué. Notre sortie, elle est un peu lente en plus. J'en fais un quand même. Ah, je pense malheureusement, je dois quand même jouer un, donc un amalgame qui est un peu faible. Je pense enfin, pas que c'est faible, mais Ah, il n'ole. Non bah en pièce ça existe pas. C'est science ok. Nice. Donc comme ça il gère pas ma 4-3. Bizarre. Et Assez étrange d'ailleurs. Ah zut. Peut-être qu'on va piocher. Bon, on met des canonniers. Je crois qu'on va piocher. Ouais trop dommage cette draw. Bon, bah c'est pas trop mal quand même, on avance bien dans le deck, c'est important. Pour le moment, euh, ça nous va. Hein. Je pense que les dégâts sont pas trop importants. En fait, s'il n'y a pas le Grognol, euh, ça nous va. quoi. Bon, L'avantage du Grognol, c'est qu'il ne peut pas trade les 4-3, il peut trade que le canonnier. C'est pour ça que, ouais, ouais, typiquement, ça, ça a du sens. C'est pour ça que, vous voyez, c'est bien de pas canonnier ici. Il et... bon, y a toujours ça à gérer, mais... Petit à petit hein, je pense hein. Petit à petit hein. Je ne sais pas on va te faire filibustier maintenant On juste faire ça là, Je peux faire un trade avec ça mais c'est un peu cher Après ça aussi c'est cher et l'armure on s'en fout donc, quand On peut prendre ça Même si c'est pas ce qu'on veut hein. On veut des trucs qui sont Après au prochain tour on a ça, ça, ça Le trade possiblement je l'espère Je ne faut juste pas qu'il trouve euh, le, la, la nouvelle evolve là Et encore il a eu le. Il a pas eu le moins moins moins fort. Hein. Le meilleur, euh, meilleur je veux dire. Il a eu l'un des moins forts. Ça hein. ouais, c'est chiant mais. On a ça qui trade, ça qui trade. On va commencer par ça. Voilà on a deux dégâts enfin, en fonction, la bise. Ah zut, ah, le côté, le côté euh, ça va face, c'est vraiment pas très agréable. Oh, et je pense que je vais juste faire ça et ça. Prochain tour j'ai la rocara, je fais Kanaï, Rokara. Le problème c'est que j'ai peur qu'il arrive à me setup un létal. Après il a que 5 mana ici euh, pff, ouais ça c'est vraiment la pire carte du jeu pour nous Parce que là il peut set up en deux Je pense qu'il aurait dû d'abord aller face Puis faire ça Si jamais il a le Tadius Ah sérieux On est mort Ah c'est frustrant Ah sérieux voilà, franchement, je pense vraiment qu'il y a une victoire hein, si j'arrive à. En fait, si on arrive à tuer ça, on gagne. Hein. Ah, c'est frustrant, c'est frustrant. Mais il n'y a vraiment que le, le shaman qui peut nous battre. Et encore là, on a fait euh, 4 matchs contre shaman. Bon, c'est vraiment les, la Batman vs Superman hein, pour le moment. Euh, dans cette méta, c'est les deux decks euh, deux, un peu dominants. Enfin, j'ai l'impression, même si le deck là, on ne le voit pas du tout, je pense vraiment que c'est un dominant. Et il y a eu 2 de deux. Bon, c'est plutôt cool. Merci à tous en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir ressortir votre deck ou alors même crafter, euh, euh, crafter le deck. Il euh, faut faire attention, il y a pas mal de cartes qui partent à la rotation, mais bon, la rotation, c'est quand même pas tout de suite, c'est dans à peu près deux mois on a un petit peu le temps. Euh, deux mois, c'est quand même beaucoup de temps, euh, on va pas, ne pas jouer à un deck parce que dans deux mois, possiblement, la carte va, va partir pour le coup. Euh, jouer un deck, s'amuser avec un deck, donc jouer, finalement, on va faire qu'on va récupérer beaucoup plus de poussière, beaucoup plus de gold que si on ne joue pas. Vous voyez ce que je veux dire Même si la carte, on la craft derrière. Donc en fait, c'est dans tous les cas rentable de crafter une carte qui part à la rotation si ça augmente notre volume de jeu et accessoirement notre plaisir, ce qui est quand même le but d'un jeu de cartes ou <rire> d'un jeu de manière générale. Merci à tous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde